Bonjour, bonjour, baby et bonjour et bienvenue dans un vlog je suis il y a du soleil aujourd'hui voilà donc super belle journée mais il va faire chaud à donc toujours donc il va faire super chaud Merci. donc euh, ce qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc les filles elles ont déjà déjeuné et voici le résultat final la chambre des filles il comme donc euh, voilà on a fait simple on a séparé les lits donc les lits sont faits Table, les deux tables de nuit, euh, il y avait assez d'espace, donc on a mis deux au lieu d'une seule. Donc voilà, elles ont leur petit euh, coffre à bijoux, le réveil, la petite lampe de Nour, ou encore la lampe qu'elles aiment bien avant de se coucher. Donc voilà, j'ai mis des petits rideaux dans la chambre des filles. Vraiment très simple, on a enlevé tout ce qui est euh, coussin, etc. Ça casse la tête, donc euh, elles sont bien comme ça. Et... Euh, voilà, donc je vous montre un petit côté de la coiffeuse, la Nour qui est en train de se coiffer avec Cyrine. Et de ce côté-là, c'est l'armoire. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur de l'armoire le rangement que j'ai pu trouver chez Ikea. Donc euh, la commode, j'en étais sûre que si j'allais mettre une commode, elle n'allait pas prendre beaucoup de choses. Parce que m'achallah, elles ont énormément de vêtements. Donc j'ai fini par prendre ce, ce rangement chez Ikea. Euh, j'ai fini par prendre ce rangement de chez Ikea et euh, ça prend vraiment pas mal de choses, mais il euh, y a du, du tri encore à faire. Quand euh, voilà, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses j'ai du mal à faire le tri. Donc voilà, sinon, ici, euh, tout en haut, c'est tout ce qui est drap. Ici, c'est tout ce qui est chapeau, bonnet, écharpe et tout pour chacune d'entre elles. Par là, c'est tout ce qui est sac, sac à dos. Ici, c'est tout ce qui euh, ça se met sur des cintres. Ou encore, il y a les petites boîtes de chez Ikea aussi pour tout ce qui est sous-vêtements, les bas, les chaussettes et tout. Donc j'ai fait de mon mieux. Sur ce côté-là, j'ai mis toutes leurs tenues de sport, elles sont cachées ou euh, les affaires dont elles ont besoin pour la natation et tout. Et euh, par là, j'ai mis euh, voilà, un, un petit sac bourré de cintres euh, au cas où euh, j'ai besoin encore de cintres pour accrocher quoi que ce soit. Donc voilà, pour le moment, c'est tout. On essaiera d'acheter de... moins de vêtements dans l'avenir. <rire> Se contenter d'un minimum. Enfin, je l'espère. Donc voilà, dit à la chambre. Euh, voilà. Je ne voulais pas faire des trous ou quoi que ce soit, donc j'ai juste posé les... Les petits cadres à d'où les tal euh, au-dessus, donc voilà, c'était quelque chose qu'elles avaient dans leur chambre précédente, donc je les ai mis ici. Et voilà, Et là, il y a la chambre. Première des choses à faire les filles vont arroser leurs fleurs. On a acheté des petits pots de fleurs pour les filles, chacune son pot. Et elles doivent s'en occuper jusqu'à les voir éclore, comme ça. On voit très bien que ça commence déjà ici. Hein. Donc c'est des zinnias. Des zinnias Oui, c'est des zinnias roses. Roses. Elles sont très jolies. Donc elles s'en occupent, elles vont les arroser parce qu'il fait très très chaud. Et on va les laisser à l'ombre, surtout pas en plein soleil, parce qu'aujourd'hui le, le soleil tape très fort, ça risque de les cramer. Oui Ouais. ouais. Voilà. Ça va, c'est Non, non. Je sais pas comment on a fait pour mourir tout ça. C'est bon. Faut pas que je colle celui-là parce qu'il y en a déjà un qui colle. Voilà. Ils te disent de chercher celui-là Attends, d'abord tu vas coller ça ici Coller voilà. ça ici Voilà Moi je le tiens, vas-y Voilà Et maintenant tu vas chercher Et ça Et maintenant tu fais ce que ta sœur Elle t'a demandé de faire Tu vas chercher un comme celui-là Voilà Attends, l'autre tu Attends, l'as mal fait pose la première. Je pose la deuxième. Et fini. Très bien. Oui, moi pain complet que j'ai, plutôt à la farine complète que j'ai un Donc, des tranches, des tranches, tu as des tranches, الفلوكت على اليوم رح نبدو تحضيرات العيد عيد الأطحى المبارك إن شاء الله الحاجة المليحة اللي هنا في ماريكان سيك نجمو نحتفلو بالعيد كيما نحب ولي بغي ضحي ضحي واللي بغي صلي صلي واللي كلها حر في في اختياراته وفي العق العقيدة تاعه وطول موند إي لبه ده تحديده ريليجيون دونك ما كانش دي ريستريكشون على أطحية العيد دونك مشينا c'est bon, on a de on va et on on va se couper à la maison et on va faire des gâteaux pour la et tu vas nous couper les cheveux je ne sais pas si je vous coupe les cheveux ou je vous emmène au salon de coiffure mais on va voir ça ensemble let's go اليوم أدرنا حلوة الطابع أنا والبنات كوزيناها في حالة دوك نكمل و... سي سي سي سي دوك نكمل ونقل الكزينة. مليح مليح فوالا درنا حلوة آه... ن... سي سي في آه... درنا حلوة الطابع سيرين قلت لك عيد بلحمة الطابع قامش عيد منشان بالطوابع بالطابع حلوة الطابع شاء الله نكمل بس اليوم ما, ما عنديش الوقت. Euh, malheureusement, je prendre rendez-vous au salon de coiffure parce que ça tout est bouqué. C'est dans deux jours. Donc ce qui fait que je vais le faire là moi-même, comme d'habitude. Et euh, après, on va dîner et sortir parce qu'il y a les summer concerts dehors. On va faire un petit tour euh, après le dîner, donc euh, comme ça, même mon mari sera là, il pourra profiter avec nous. Donc là, je viens d'en finir avec les cheveux des filles. Et je trouve ça super joli. C'est plus court, ça change. et Elles aiment énormément. Et puis, on a enlevé tous les côtés qui étaient brûlés. Donc, euh, voilà. Donc, les filles, elles ont des, elles ont des, des cheveux différents. Nous, on n'a pas beaucoup de volume. Sirene, si Voilà. Donc, voilà. On a coupé les cheveux. Je vais passer un petit coup d'aspirateur parce que je sens qu'il y a des cheveux quelque part. Ouais. Oui. Alors... Ensuite, je vais lancer une machine. J'ai ramené mon panier à linge. Et euh, c'est panier à linge de chez Costco, les filles. C'est la vie. <rire> c'est sur des roulettes. Voilà, arrois. Donc là, je vais lancer une machine. La, ma bianderie, elle, il faut changer les lampes. Parce qu'elles ne fonctionnent plus. Donc mon mari elle a fait 4 jours, mais elle m'a ou <rire> Donc voilà, les ma la machine à laver ou sèche-linge, je les fais far-ho. Parce que je faisais une lessive en, en Belgique, là je fais trois lessives en même temps. Et c'est vraiment top. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de linge, que ce soit pour laver ou pour sécher. Mais je vous avoue que pour le moment, pour le séchage... Euh, je mets le garage Le sèche-linge là-bas pour le moment Parce qu'il fait chaud un petit peu dans le garage Donc je vais lancer ça tout de suite Et si vous avez l'occasion de prendre des paniers à linge De chez Costco, n'hésitez surtout pas Franchement ils sont topissimes J'aime énormément pour le fait qu'ils soient sur des roulettes Ça m'évite de les, de les porter Surtout que c'est tr trop lourd Et j'attends que ça, rem ça remplit pour, pour pouvoir laver mmh, Elles ont l'air bonnes vos glaces Let's go home, c'est fini la fête. Vous mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. To the, of his Mubarak. Yes, is the Are of ready for the same J'ai joué à ici, à Portland, en Beaverton, à Une très forte communauté musulmane, machallah Et euh, voilà, c'est très très bien organisé. La prière, c'est à l'Eid, on a un très beau temps. Et euh, on a euh, fait un terrain de foot, en fait. C'est très propre, très très bien organisé. Là, on vient juste de finir la salette Et machallah ça s'est très très bien passé. Euh, pour mes filles, c'est la première fois à la mosquée. Et euh, voilà c'est dix mille fois mieux que, que, que ce qui se passe en Belgique et euh, franchement on regrette pas d'être venu euh, rien que pour ça le fait d'être libre de pouvoir pratiquer sa religion et euh, voilà c'est très bien organisé il y avait aussi euh, la surveillance de la police dehors euh, Franchement c'est très très bien organisé, que ce soit le parking ou la prière, etc. Il y a une deuxième prière à 9h30 pour les retardataires ou ceux qui viennent de très loin, etc. Et franchement, Mashallah, c'est très très bien, ça très très bien passé. Voilà. Encore une fois, il